J'allais faire une quête flush Ok, ça s'est mal passé. Il m'a dit je t'aime. Oh génial Il m'a dit je t'aime. Bon, c'est décidé, je le largue. On peut savoir pourquoi Il a dit je t'aime. Qui veut m'aider à écrire le message Attends, tu vas pas le larguer par texto là quand même. Moi, je suis chaud. Vous êtes fou quoi D'ailleurs, pourquoi tu le larguerais pour un je t'aime Enfin Alice grandit, tu vois bien que ça va beaucoup trop vite. Greg, je peux répondre s'il te plaît mais bon, enfin Alice grandit, tu vois bien que ça va beaucoup trop vite. Bref. En euh, euh, c'est toujours très très difficile de, de rompre avec quelqu'un, mais par SMS, il paraît que c'est plus facile, alors... Euh, alors voilà, j'essaie. Je vous laisserai pas faire. Pose ce téléphone, tu fais pas le poids. Greg, Alice a raison. Il mérite pas ça. Je vais l'appeler pour fixer un rendez-vous. Alice, donne-moi le téléphone, s'il te plaît. Vous me prenez pour une bleue. C'est moi qui appelle pour donner le rendez-vous euh, Allo, Aurélène C'est Alice. C'est Alice. Dis-moi, est-ce que tu peux venir dans une heure au Café des Koala Avec plaisir Ah <rire> Ouais, moi aussi Ah, enfin c'est pas pour moi, hein. oh, Il a raccroché. Bon, t'as rendez-vous dans une heure au café des koalas Tu as rendez-vous, puisqu'apparemment c'est avec plaisir qu'il passera la soirée avec toi J'avais pas vu ça comme ça Le salopio T'as raison, on va lui envoyer un texto notre relation était tellement dénuée de sentiments que je n'ai pas besoin de plus de mots pour rompre avec toi. Il va vouloir des explications, c'est trop long. On voit, c'est fini, bis à une prochaine. Et la vengeance dans tout ça Non, non, non, non, non. non. Envoie félicitations, tu vas enfin pouvoir te mettre avec ta morue de meilleure amie. Mais quel rapport Il y a toujours un rapport, crois-moi. Pourquoi tu reviens là-dessus On s'est pas déjà assez humilié comme ça Elle s'appelle comment Delphine. <rire> J'avais raison. Allez, elle nous fait une fixation, hein Il est chelou, Elsa. Demande-lui si vous pouvez vous voir tout à l'heure. Mais non, c'est gros comme une maison. Écris oh, et tu verras bien. Moi je trouve que c'est fini, bis à une prochaine, c'était pas si mal. Hein. Oh. Tu disais c'est fini, bis à une prochaine. C'est ça. Ajoute euh, les emojis avion, flèche de gauche, danseuse de flamenco, soleil et cœur à la fin. Tu crois Fais-moi confiance. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne aussi. Et sur Facebook. Et sur Twitter. Et sur Instagram aussi. Gros bisous.